Si tu avais plus de temps libre et plus d'argent, quel loisir est-ce que tu ferais Alors le premier loisir que je ferais, c'est voyager. Je voyagerais euh, dans des pays où je ne suis pas encore allée, euh, parce que c'est cher ou bien parce que je n'ai pas assez de temps. Euh, je rendrais visite à des amis que je n'ai pas vus depuis très très longtemps. Euh, je ferais peut-être plus de sport, je lirais. Des, des choses qui ne sont pas forcément liées à mes études ou à ma recherche, euh, qu'est-ce que je ferais d'autre Je rendrais visite à ma famille peut-être plus souvent, puisque ma famille est en France. Et puis si vraiment j'avais plus d'argent, euh, je travaillerais à mi-temps, mi euh, la moitié du temps, et puis euh, le reste, je consacrerais à... Euh, oui à la lecture, j'irai peut-être plus au cinéma et je sortirai avec mes amis